porteuse du projet Yellow Sub et euh, c'est un mélange pop gay dub qui existe depuis 3-4 ans. Du fait d'avoir fait une pause de deux ans, bizarrement, j'ai moins de pression qu'avant. Qu c'est un projet qui a pour sujet la nature, le retour à soi, euh, aux autres, euh, le retour aux sources. Je connais l'endroit parce qu'en fait je, je côtoie pas mal l'assaut du hangar depuis, euh, depuis un moment, depuis 7 ans. J'avais joué sur la petite scène du festival il y a 3-4 ans ça euh, s'était bien passé, c'est cool, et là du coup c'est cool, on level up un peu, on passe sur la grande scène. L'écologie, si euh, c'est un sujet qui me touche, pour autant j'ai du mal à le mettre en place dans ma vie quotidienne comme je voudrais le, le faire. Euh, C'est une question de motivation, évidemment, mais euh, j'y travaille. Si jamais vous avez apprécié la musique qu'on a faite, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Instagram, Facebook. On veut sortir un EP qu'on n'a pas sorti à cause du Covid, mais euh, ça devrait pas tarder. On va travailler sur les clips et sortir tout ça.